Poum poum poum poum poum. Ah, oh, de la lave. Oh la vache. Welcome everybody, welcome touchez-vous, welcome à ceux qui me regardent. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de HUC Adventure, c'est-à-dire le deuxième épisode après le premier, qui était euh, dont le titre était Donjon caché, calvaire et euh, autres. Je ne sais plus trop où le titre. Euh, je pense que le titre de ce deuxième épisode sera le même, à peu de choses près. Et euh, donc comme vous avez pu le voir en intro de l'intro, euh, j'ai découvert une, une caverne mais qui me rappelle étrangement un peu le nether, c'est pas pour vous, les minerais en plus, évidemment, il y a couleur en moins. Euh, mais vous, vous remplacez tout ça par des blocs euh, de de Netherrack et euh, de, vous mettez 2-3 piles de forteresse si ça vous amuse, et vous obtenez le nether. Donc on va aller euh, la voir avec un peu de chance, alors toujours c'est lag ces lag donc on va aller la voir avec euh, mon nouvel ascenseur alors je suis pas sûr pardon je pense que ça soit trop sûr par rapport au lag mais on peut toujours essayer donc le, le principe est assez simple c'est un simple euh, oula la vitesse est à deux sur plus, je, je crois que le maximum c'est soit 10, euh, je suis plus trop. Euh, il faudra que je regarde avec la télécommande. Voilà, donc ici vous pouvez voir ici une insulation plate, une plaque d'isolation. Parce que ça prend en compte les euh, demi-dales de stone, mais pas la stone et tout ceci fait en stone. Voilà, On est sorti de plus de 30 blocs pour les curieux. Ça fait haut oh, hein. suffisamment pour tomber en fait. Euh, comme vous avez pu voir, donc j'ai des bugs graphiques. Euh, hop Que je me repère, donc ça là, ok. Euh, donc je suis vraiment désolé pour l'épisode de euh, dimanche, oui, c'est pour l'épisode de dimanche, tout simplement parce que euh, hop, euh, par où qu'on descend, par là, euh, étant donné qu'en fait euh, un pylône est tombé, un pylône, n'importe quoi, la foudre est tombée sur un pylône. Donc ça doit être dans les parages Il faut grimper euh, Oui donc du coup la, la foudre est tombée sur un pylône Qui a fait cramer tout ce qui était serveur et tout Et euh, donc par la même occasion Donc euh, ma livebox Voilà Donc je n'ai plus internet Donc là quand je suis en train de tourner Au moment où je filme en fait je suis en En play offline Ce qui fait que je n'ai pas euh, mon skin Mais j'ai le j'ai le mode jean Kevin. Hein, comme vous pouvez le voir avec mon bras mal foutu là Oups. Euh, voilà mode champivine euh, activate activated activated et euh, donc je suis désolé par rapport à ça euh, ne m'en voulez pas c'est pas ma faute pour une fois que c'est pas moi qui ne voulais pas vous poster de vidéo mais c'est free je parle de pas aimer mes vidéos <rire> et euh, donc par, pour ça, je suis vraiment désolé. Euh, je m'y attendais pas du tout. Donc, la vidéo que vous êtes en train de visionner est celle de normalement dimanche. Elle sortira peut-être mercredi. Euh, je l'ai tournée euh, dimanche. Et oui, je l'ai pas tourné à la suite car j'attendais un peu vos commentaires. Ils ont pas été nombreux, mais bon grave hein, j'ai l'habitude. Et euh, donc euh, du coup, donc là je, je joue en offline. Étant donné que euh, normalement tout devrait revenir à la normale mercredi dans les alentours de 18h, donc vous l'aurez un peu après 18h. Euh, donc vous l'aurez un peu après 18h, disais-je. Et euh, étant donné que je pense dans les coups de 19h, donc ça sera pas en matinée. Je suis vraiment désolé. Euh, je peux rien, fait, rien faire contre ça. Euh, franchement, mais moi, à un moment, j'ai cru que c'était ça. Euh, bon, je pensais pas que la ligne était coupée. à euh, Tout mon secteur, en fait, toute la ligne sur laquelle je suis a été coupée littéralement. Ouh les champions. Euh, donc toute la ligne était coupée euh, à cause de ce pilone, en fait. Comme quoi, euh, internet ne tient qu'à une... Ah. Parfait la crevasse, comme quoi la internet ne tient qu'une chose, hein, un pylône. Et euh, donc en faisant ça, ça cramait toute la ligne de mon secteur. Et euh, par la même occasion, moi. Donc normalement, elle devrait sortir dans les alentours de 19h mercredi, je pense. Euh, 19h ou plus tard, je penserais pour plus tard. Euh, tant que j'ai pas une collection non plus en, en 4G ou en fibre. Et euh, donc du coup euh, Je suis vraiment désolé pour ça. Donc peut-être 19h, 20h, ça dépend, donc ce sera pas en matinée. Du coup, par la même occasion. Oh, tous ces mot voilà. Bref, euh, donc voici ma euh, Nether Dimension. Hop, il être prudent. Toc, toc, toc. Parfait, cet escalier. Voilà, et, et franchement, c'est pas beau ça. Regardez, tout c'est tort se faire ce, fer, ce tout, tout moi ce que je vois maintenant quand je vois le le le lapis je vois comme vous devriez le deviner je vois les euh, XP voilà Pff, je, je suis un peu ralenti aujourd'hui je sais pas ce que j'ai euh, pourquoi j'utilise ma pioche oh, non, pas ou oh, ça c'est pas bon pour moi ça on va pour moi se dépêcher c'est bon pour moi ça bon euh, je suis peut-être rendu à plus de 16 16 18 or je sais pas trop où j'en suis rendu au niveau de l'or en fer je suis rendu à plus de deux stacks je crois que je suis rendu à deux stacks et euh, des brouettes donc c'est juste énorme hop hop on va descendre par là c'est pas trop safe j'aime pas ça on n'a pas le choix Je pense que je vais me faire un truc, c'est peut-être une, une espèce de base secrète euh, qui s'auto alimente, enfin tout un truc comme ça, une petite histoire, voilà, avec des tubes et tout. Ah non, tant pis. Hop, voilà. Wow. on se calme. Hop, Donc on va boucher ça tout de suite. Bien, voilà qui est fait. J'ai plus de Torche, fais chier. Euh... Mm -mm -mm. Si je tombe, ça craint. Si je tombe pas, ça craint pas. Qu Est-ce que je peux... Impeccable. Voilà. Donc ça, ça va m'aider. Hop, hop, hop, voilà. Toc. Donc qu'est-ce qui est -ce qu y a par là-bas oh, je... je sens que je vais regretter ce truc-là. Encore fait comme chez toi. Et on visite vite fait. Hein. C'est vraiment. Ah, j'ai découvert euh, des slimes aussi euh, pendant ma petite séance de minage que j'ai faite après le premier épisode. Wow, c'est quoi ces caverne La vache Je suis un peu grossi excusez-moi Mais là franchement c'est trop beau Regardez moi ça mais c'est quoi ce temps Bon je sens qu'on va s'amuser par ici les amis Je sens vraiment qu'on va s'amuser Allez là franchement j'ai vraiment le j'ai rien pour allumer par contre ça craint le monstre méchant Mais on s'en fout on est joueur Hop un peu de redstone parce que il va nous en falloir beaucoup hop hop hop un peu de fer j'ai toujours apprécié hop et pas un peu d'autres trucs ouais, je pense que bientôt je vais m'attaquer à une table d'enchant euh, puis enchanter ma, ma pioche en, en diams. En, euh, je l'espère soit du euh, toucher de soi c'est le touch je joue en français je n'ai rien à faire ou soit une fortune euh, je pense que la fortune serait plus appréciée, euh, surtout au niveau du charbon. Non pas que j'en ai pas assez, mais parce que comme ça, ça me pourrait faire des blocs plus vite. Bon, le problème de la pioche en fer est réglé. Comme ça, ça me donnerait plus de... Pareil pour la restone, surtout pour la restone en fait, parce que je sens que je vais en avoir énormément besoin, euh, parce que le mode du marche à la restone. J'ai trouvé plusieurs blocs donc là il ne doit pas me rester des masses euh, De quoi peut-être un ou deux blocs Peut-être plus je sais pas trop j'en suis rendu Peut-être à 32 poudres pile poil ouais. Mais euh, non non non c'est vraiment dérisoire par rapport à ce que j'aurais besoin Oui voilà Oui c'est vraiment Le truc qui sert à rien <rire> Mais non mais je sens qu'on va s'amuser par ici Franchement il y a beaucoup de trucs à faire Et moi les endroits il y a beaucoup de trucs à faire J'aime beaucoup Hop Je sais pas vous Mais moi cette map franchement je la sens bien Hop là Toc. Toujours pas de mob ici Pas le temps de spawn Hop hop hop hop Toc toc, y a quelqu'un, ah ouh, ça monte, oh par ici, oulala, là là. ah ouais non mais là il y a vraiment un truc à faire, il hein. suffit qu'on bouche euh, ça de manière caverne, et euh, franchement il y aurait un truc à faire par ici. Non, ça pourrait être bien ouais. voilà donc euh, pour les nouveaux sinon euh, donc à part l'escalator et euh, ça il n'y a pas grand chose de nouveau à, à part les slimes aussi ce qui m'a fait permis de faire les assiilation plate ce qui est bien c'est qu'avec trois faire une boule de slime on a 16 donc c'est pas ce qui consomme le plus mais euh, il n'empêche que ça reste euh, rare quand même donc euh, il faudra que je il est possible que je fasse des fermes si j'arrive ré réellement à trouver le un, un biome euh, euh, pas un biome mais enfin un endroit où les, les un slime spawn comme ça euh, franchement ça m'arrangerait je ferais euh, peut-être une usine à slime euh, parce que j'en je, je, aurais besoin en fait euh, avec mes projets de, de porte et tout ça, je vais avoir énormément besoin de besoin de slime. Et euh, pff, donc euh, ça risque d'être problématique à ce point-là. Voilà, je vais donc je check le temps. Hop. Mon temps il est rendu à tous. Mais, oh bah il y a de la marche. Voilà, donc euh, hop. on va il passer à ça Donc là-dessus, on va enchaîner sur, euh, je, pas bah de la, de la fonte, puis je pense qu'on va agrandir. Un, je vais vous montrer le système. Bon, rien de compliqué, le système. Je ne l'ai pas compacté. Euh, enfin, le, le, on va dire que la resto n'est pas compactée dans le sens où j'aurais pu utiliser des demi-dalles, mais étant donné que je croisais comme ça, euh, j'ai pas eu vu l'intérêt des demi-dalles pour moi. Euh, les, pour moi surtout que monté donc du coup ça n'a pas pu servir pour la descente ce dont je suis déçu et euh, plein de trucs comme ça en fait mais euh, donc du coup les seules fois que j'ai utilisé la demi-dalle en arrivant à la surface où euh, donc là j'étais bien mis pour les utiliser mais sinon voilà donc le système est assez simple c'est juste un une bot switch qui euh, pousse un, un bloc de redstone. Hop, on va mettre ça. Hop, hop, voilà. Donc, le temps que je réunisse tout le bois nécessaire, je pense que je vais raser toute la forêt à côté, on se fait un... on se fait une ellipse et on se retrouve tout de suite après. Heureux. Donc, euh, j'ai réuni les éléments qu'il nous fallait et donc du coup je vais faire une petite muraille hein, pas grand chose euh, de de porte de 3 par 3 euh, je pense que ce sera suffisant et entre la maison et les murs ça sera du 10, 10 blocs euh, aux alentours hein. donc on va construire ça tout de suite hop donc là on va faire une petite arche avec ça pour bien se repérer. Oulala, oulala. Me souris qui fait des des bons. Hop. Voilà. Donc ce sera, je pense, toujours du 3 blocs, puis euh une bûche, je pense que ça ira bien comme ça. Hop. Moi, mm -hmm. bon, ça c'était juste des repères, ne hein. vous inquiétez pas. Ça peut changer. Oh, enfin, si me le laisse. Wow, ça lag. Like. Voilà. Donc après, je pense que je vais faire des espèces de euh, petites tourelles, euh, c'est-à-dire qu'en fait, je vais euh, tout simplement faire euh, un peu comme euh, pour ceux qui ont été à Saint-Malo sur la sur le fort de Saint-Malo. Il y a des espèces, je sais pas du tout comment on appelle ça. Euh, ça ressemble à des, à des nids de, dit, des nids d'aigle en fait. Je pense que ça doit s'appeler comme ça. Qui servait un peu à protéger au niveau des mers, sans faire des tours. C'était vraiment des petits, euh, des petits trucs qui se mettaient par dessus. Donc, euh, donc je vais faire ça. Qu'est-ce qui lui arrive non Il speed d'un coup. surchauffe <rire> voilà donc là on est parti pour une dizaine de petites minutes de construction donc le temps de faire le tour et je pense de monter euh, deux ou trois niveaux avec vous rien qu'avec vous ça va être embêtant pareil pour les mobs qui ont commencé à spawn et à me faire chier non ça des dégages Hop. Oui, les archers, je déteste les archers, il était où lui ah, donc j'ai un peu rasé la forêt là-bas, il était où d'accord. Bon. Aïe, mais je te vois pas tes ou wow. wow. Ah c'était moins plus hard avec euh, un peu de lag. Franchement je vous conseille d'essayer pour vous qui veulent, qui veulent s'entraîner. Pas besoin d'un entraînement hyper intensif vous prenez un vieil ordinateur qui a du mal avec minecraft et c'est bon pas besoin de s'embêter moi ça je fais du du 2 là là. ou oh, y eu un problème Hop. vite fait graphique Ouais on va, on va faire un short. Vous savez quoi On va se mettre en tiny. On va gagner quelques FPS. Ça ne ça que tout bénéfice. Mais qui me fasse toujours chier. Ah, donc Là au moins c'est bon pour le centre. Ah ouais mais non ici c'est la porte. Ouh ah. ou' Voilà, donc là tout de suite on est monté 9 hein, fps et ça n'en fait qu'à sa tête. Ouais, on, va, on va voir ça, on va voir le problème de la porte plus tard. j'ai l'impression d'être mis en avance rapide. Oulala. Ok, on se calme. On va faire comme ça ça me dérangera un peu moins et, hop. et 3 donc ici on se retourne par là bas oh j'aime pas ça aïe mais tu m'as mis mon bloc n'importe où dégage non pas avec une épée avec une épée c'est mieux je veux dire encore un est où il nulle il... part Hop. Donc un petit épisode de retour aux sources. Hop. je pense d'ailleurs qu'il va y avoir de ça en titre, retour aux sources. Ça me plaît bien comme titre ça. Oh, il vient de taper. Ok, t'es comme ça, toi tu comme ça. Et moi aussi je peux te faire je et eh oh je suis là. Merci de pas m'avoir oublié. Euh, je m'étais mis en sneak, histoire d'éviter tous ces désagréments. C'est un peu n'importe comment, j'aime pas ça pour les portes. Ah, tu fais faire n'importe quoi. rien de moi ça bon, peut vous ça serait apprécié de la bonne bouffe pas putréfiée. impeccable bon tout ça on va le casser oh, c'est pas vrai mais pourquoi ils me repère à 4 ans pourquoi ils ont mis le mais moi j'arrive pas à y repérer à 80 blocs de distance, c'est n'importe quoi. Je crois que c'est ça en hein, 1.6, à partir de la 1.6, je crois qu'il nous voit jusqu'à 90 blocs de distance, enfin c'est juste énorme, je trouve. Ça, ça rajoute un peu de gameplay, mais dans mon cas de figure, c'est pas tip top. Hop, un tracteur c'est la campagne. Ah non, hein. stop toi. Stop with me. Dit stop. Des sources ou quoi Hop de. 3. Donc pour ce qui est des portes on verra plus tard hein. pour l'instant euh, on s'en préoccupe pas. Je vais y avoir euh, non je vais mettre qu'une porte en fait parce que ça tombe tellement mal les autres que bon oh, ah, merde, fallait pas. Ah 30 Je pourrais enchanter mon épée. Ou ma pioche. Euh... Ouf, ça se vaut. Non, non, l'autre. Alors, est-ce que ça tombe bien Normalement, oui. Impeccable. Hein, franchement. De quoi s'inquiéter Donc, vous, vous inquiétez pas, ce sera pas une muraille plate. Ça sera en 5 de large. Euh, 5 de large, donc ça fait 3 en haut. Mais on va améliorer ça. Pour que Ne touche pas. Bon, tu m'as touché aïe mais oh, c'est pas vrai mais normalement ici c'est un endroit protégé les mecs ou dames je sais pas trop en fait voilà donc à l'arrêt donc je vais agro... je vais grossir ma... ma maison du coup hop pour la transformer en donjon mais le l'ascenseur restera à sa place hein il pourra pas monter plus haut euh, pour ça j'en ferai un autre ou pas ça dépendra de mes envies. Oh, pas vrai. Du coup Ah j'ai il a amené des copains. Vous savez quoi, j'aime vraiment pas ça. Voilà pourquoi j'aime pas ça. Je vais baisser la sensibilité parce que. Peut-être pas autant. Parce que là, là c'est d'une lenteur, oh, c'est pas on en est. Hop. Vous allez me dire pourquoi je détruis alors que je vais remettre, pour me repérer en fait, hein. c'est vraiment juste pour ça. Oh, pas vrai. Je vous avais tué les mecs. J'étais étiez censé être mort, youhou. Si bien au moins ils se mettent dans le coin, aïe. Donc comme ça je peux échapper je peux plus facilement. Et après ça ils pourront plus... Hop là. Ah oh, il vient tout seul. Et viens l'amour Et viens, viens mon zombie Oui je sais c'est un zombie mais pour moi c'est un zombie qui Non Putain non, pas les creepers. Il a tout cassé. Ah. Putain. Eh, hey, mais c'est ma torche. Rends-la-moi. Rends-moi ma torche. Rends-moi ma torche. Ils sont pas censés crever voilà bon je check le temps alors le temps nous se sont rendus à 12 minutes déjà wow, ça fait un ex bon on va faire une... je termine ça avant qu'il me, me crame lui voilà, je termine le bois ici et on va se dire à la prochaine ciao tchou